Merci, bonjour à tous, euh, bon moi j'ai pas prévu de faire une chanson ce matin, mais j'avais prévu quand même un petit atelier pour se réveiller après ces petits temps de, de visioconférence, alors euh, je vais vous montrer un peu ce que ce que j'avais prévu, c'était de faire un feu d'artifice, alors euh, bon, je suis pas fou, je veux bien faire un feu d'artifice ici, mais euh, c'est un feu d'artifice un peu, un peu spécial et c'est un feu d'artifice low tech. Alors euh, il sera tellement low-tech qu'on aura, on aura juste besoin de notre corps en fait. Euh, du coup, je vais vous montrer un peu, alors bon, avec le micro ça va être compliqué, mais je vais vous montrer un peu, je vais vous inviter à vous lever euh, juste après ma, ma, petite, euh, ma petite démonstration de, de feu d'artifice, et puis ensuite on le fera tous ensemble pour se réveiller et se motiver pour la suite. Euh, J'espère que ça, ça ne change pas vos plans euh, de, de sieste pour la matinée, mais, euh, mais voilà, en tout cas je, je vais vous montrer. Alors je pose le micro, je... Alors, du coup le, le, on va essayer de, de reproduire un feu d'artifice juste avec, euh, avec du bruit. Et donc du coup on va prendre une grande inspiration. Et on se réveille comme ça, et puis il faut essayer de le tenir pour se réveiller, on se motive tous et puis après on peut commencer la présentation. Alors je vous invite à vous lever, faites attention aux ordinateurs, alors ça va pas être le plus pratique. Pas de soucis. Alors merci. Est-ce que vous êtes prêts Alors on prend une, une grande inspiration. 1, 2, 3. allez, allez, allez, allez, Merci beaucoup. Alors, merci euh, pour cette, ce petit atelier de début. Alors maintenant je vais rentrer dans le vif euh, du sujet. Donc euh, Martin Turlan, je suis euh, étudiant à Grenoble INP euh, à l'NCCube. Et, euh, et je suis ici pour vous parler de la CTES parce que depuis décembre euh, dernier, je suis le, le président de, de cette association étudiante. Alors euh, c'est la Convention pour la Transition des Établissements du Supérieur qui s'appelait euh, avant la COP2 étudiante. Donc euh, vous en avez sûrement entendu parler euh, l'année dernière. Et euh, du coup, bah, je vais vous présenter un peu ce qu'on qu a fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'on a prévu de faire euh, pour la suite. Alors du coup, pour euh, récapituler, en fait, je vais faire un petit peu l'historique de, de l'association pour essayer de, de remonter un peu, un peu euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis, euh, donc, je commence par l'histoire. En fait. euh, déjà, où est pourquoi est né ce projet C'est parce qu'il bah, y avait un fait, c'était que bah, j'ai mis quelques chiffres ici, euh, voilà, 69% des étudiants et étudiantes souhaiteraient être mieux formés aux questions environnementales. Et puis un deuxième chiffre de 85% des étudiants et étudiantes qui sont inquiets et inquiètes, voire angoissés vis-à-vis -vis de l'avenir au regard du changement climatique. Donc ça, c'est des chiffres qui nous viennent du, de la consultation nationale des étudiants dans le cadre du REFED, donc qui s'appelle maintenant la, le REZES, donc une, une association étudiante. Euh, donc voilà, on peut on peut espérer que ces, ces chiffres, enfin on peut espérer, on peut euh, sans se mouiller, je pense le dire que ces chiffres ont augmenté depuis euh, depuis deux ans. Euh, bon au bah, regard de tout ce qui se passe ces derniers mois, je pense que je vais pas je vais pas faire le rappel, mais euh, mais voilà, notamment remise de diplômes de, de plusieurs écoles. Euh, et puis un troisième chiffre, donc là qui nous vient du Shift Project, euh, c'est 76% des formations qui ne proposent aucun cours sur les questions de climat, de biodiversité et de ressources. Alors là, on peut espérer que ce chiffre ait baissé un petit peu euh, depuis, euh, depuis 2019. Mais bon, dans tous les cas, il reste quand même euh, assez important. Et donc, du coup, c'est un peu pour ça aussi que, que je suis là ce soir. Euh, et puis, euh, ce soir, de, ce matin, et donc, <rire> ma journée. Merci. Alors, euh, du coup, pour retracer un peu l'historique de l'association, donc euh, ça a commencé à la COP d'étudiantes suite à la COP en étudiante. Euh, qui a eu lieu à, à Paris euh, dans une école de commerce et, euh, et du coup, c'était un festival qui a été créé et réalisé par des étudiants pour des étudiants. Euh, et puis euh, une équipe d'étudiants et étudiantes de Grenoble INP ont pris part à ce, à ce festival et puis sont revenus à Grenoble avec euh, l'envie de refaire, euh, de refaire cette, euh, ben, un, un festival un petit peu du même type, par et pour les étudiants à Grenoble, euh, axé sur la transition socio-écologique, et puis euh, pour essayer d'accélérer bah, cette, cette transition dans l'enseignement supérieur. Alors euh, pour euh, cette, COP1, cette COP1 étudiante était tournée euh, autour d'un de, de, festival, la COP 2 étudiante, du coup fait par, par les étudiants et étudiantes de Grenoble, euh, voulait tourner autour de trois volets, un volet festival, un volet forum et un volet COP. Euh, et puis euh, ces, ces trois volets c'était vraiment le but de rassembler toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur pour, euh, pour euh, arriver à discuter tous ensemble à l'image d'une COP euh, comme il peut y avoir au COP international et puis discuter, se mettre autour d'une table et puis euh, essayer de plancher sur un accord donc, qui s'appellera ensuite l'accord de Grenoble euh, et puis, euh, et puis ce, voilà, tout ce projet c'était d'accélérer cette transition en prenant en, prenant en compte les, tous les avis de toutes les parties prenantes de, de l'enseignement supérieur. Alors, euh, du coup, euh, cette, euh, cette, euh, ces étudiants euh, ont voulu faire euh, un événement donc, euh, voilà, en avril 2020. Donc c'était un, un timing parfait euh, parce que bah, du coup, euh, en 2020, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une crise, une crise euh, euh, sanitaire et donc du coup, cet événement était annulé et puis il a dû été reporté euh, en 2021, donc c'est en septembre euh, en septembre 2021 ou euh, 2020 où une, euh, une nouvelle équipe a essayé de reprendre le projet euh, à la rentrée pour essayer de faire quand même cet événement donc euh, cette fois en avril 2021 euh, le 10 et 11 avril euh, et ce, ce ce groupe a voulu cette nouvelle équipe avec le retour d'expérience de, de, de la de la toute première équipe euh, a quand même je que c'était compliqué de faire un, un accord en un week-end, en un événement avec autant de personnes différentes. Et du coup, il y a eu un travail en amont qui a été prévu avec ces groupes de travail euh, qui ont pris euh, qui ont de, de décembre 2020 à avril 2021, à peu près, euh, pour essayer de, de faire un travail déjà en amont, bah, comme ce qu'il peut y avoir aussi, euh, par exemple, à, à Bonn, au, au COP international. Il euh, y a un travail qui est fait euh, en amont, et puis ensuite, pendant, lors de l'événement, bah, les textes sont, sont euh, réétudiés et, euh, et finalisés. Et donc, euh, ce, ces groupes de travail, alors je vais en parler euh, tout de suite, euh, c'était prévu d'inclure euh, ces, ces trois parties prenantes de, de l'enseignement supérieur, avec des étudiants étudiantes, des institutionnels et euh, donc de toute, euh, de toute forme, des institutionnels techniques, euh, de la direction ou, euh, ou des personnels administratifs. Et puis euh, c'est ensuite des enseignants enseignantes donc euh, euh, en essayant d'inclure le des, des chercheurs et donc ces trois ces trois parties prenantes devaient se réunir donc euh, le on va dire que le, le la composition type était euh, de faire quatre personnes de chaque euh, de chaque euh, de chaque partie dans, dans le groupe de travail. Donc c'était tous les volontaires qu'ils le souhaitaient, on a, on a essayé de faire une démarche de, pour contacter le plus d'établissements de l'enseignement supérieur possible et puis euh, demander, bah, présenter la démarche et leur demander s'ils voulaient prendre part avec nous euh, au projet et puis créer un groupe de travail au sein de leur établissement. Donc on avait à peu près 70 groupes de travail partout en France, euh, ça représentait quand même un peu plus de 900 personnes et, euh, et puis on avait des ambassadeurs. Donc ça c'est des étudiants qui étaient volontaires au sein des établissements pour euh, essayer de, de jouer le rôle de médiateur et de médiatrice au sein du groupe de travail et puis de faire le lien entre le, le groupe et puis l'association de la cop de l'étudiante. Donc euh, ces, ces groupes-là devaient euh, travailler sur deux à trois axes de travail environ euh, qui choisissaient eux-mêmes euh, au sein du groupe de travail. Parmi 8 qu'on avait proposé euh, et qu'on avait euh, qu'on euh, défini avec un, un comité scientifique en amont, alors euh, je peux peut-être les présenter ici. Donc euh, voilà, c'est 8 axes. Donc euh, ils sont sous forme de deux volets. Un premier volet avec 5, 5 axes de travail où là il devait y avoir euh, un ou deux axes qui doivent qui être, être choisis. Donc euh, voilà, c'est des axes qui reviennent quand même euh, généralement assez souvent. Euh, ça va, il n'y a, a pas de grande surprise. Donc sur l'enseignement, sur la santé et les risques environnementaux. Un axe de travail sur la recherche qu'on a essayé d'inclure aussi, alors avec euh, un petit peu plus de, de complexité, et, et voilà, c'était forcément un petit peu plus difficile, et on voit que dans l'accord, c'est aussi plus difficile à prendre en compte. Euh, un axe sur le travail, sur la diversité et l'inclusion. Et puis le volet 2, du coup, qui est plus sur le campus dans sa globalité, avec euh, bah, comment construire un campus plus... plus, plus un éco-campus, en fait, comme, comme on en parle souvent, euh, consommer sur le campus, et puis la mobilité et territoire. Et donc sur ces axes de travail, chaque groupe devait faire des réunions fréquentes quand il le pouvait, jusqu'en mai, avril 2021. Et puis nous faire part de compte rendus, donc là avec le rôle des ambassadeurs, qui devaient nous rendre des comptes rendus de ce qu'ils avaient prévu, de ce qu'ils avaient réussi à imaginer avec des initiatives, avec des solutions, des idées qui peuvent être mises mis en place dans leur établissement ou dans un autre établissement. Et puis euh, du coup, là intervenait le, le rôle des responsables régionaux. Donc les responsables régionaux, c'est des étudiants de la COP d'étudiantes, donc qui sont dans, euh, dans l'association, et qui devaient euh, gérer des. Bon, c'était réparti la France euh, en région, et puis on avait plusieurs responsables par région qui devaient faire la consultation, faire la, la reprendre toutes les, toutes les consultations des, des groupes de travail, et puis faire la synthèse de tout ça. Et puis avec ces deux, euh, avec toute cette consultation, on a, trouvé, on a réussi à faire deux documents euh, qui sont bah, aujourd'hui encore euh, représentent, qui représentent la, la CTS et, et la cop d'étudiantes. Donc c'est l'accord de Grenoble et le livre blanc. Donc, euh, je vais les présenter euh, maintenant. Donc voilà ces deux ces deux documents. Donc l'accord de Grenoble qui est notamment est euh, composé de 5 engagements et 11 objectifs. Euh, donc il y a aussi d'autres choses mais on va dire que la partie, euh, la partie euh, opérationnelle c'est vraiment ces 5 engagements et ses 11 objectifs. Et puis le livre blanc qui lui donc, recense vraiment toutes les, euh, toutes les idées, toutes les mesures des, des groupes de travail. Donc voilà il y a à peu près cent, 750 mesures euh, qui sont euh, directement liées aux objectifs de l'accord de Grenoble. Et donc euh, ce, ce livre blanc c'est vraiment la, la synthèse de quasi telle quelle de tous, tous les groupes de travail. Il y a eu juste une petite relecture pour éviter les doublons, parce qu'il voilà, y avait quand même des choses qui revenaient, qui revenaient régulièrement. Mais voilà, c'est quasiment tel quel les, les recommandations des établissements, euh, sachant que du coup, bah, il, y a, il y a un peu de toutes sortes de, toutes sortes de mesures. Euh, voilà, donc je vous invite à aller le voir, donc, tout est sur le site de, de la CTS. Euh, voilà. Donc L'accord de Grenoble, euh, pour euh, essayer d'aller un peu plus dans le concret, donc, comment est-ce qu'il a été euh, rédigé, comment est-ce qu'il a été écrit euh, cet accord de Grenoble, c'est donc avec les retours des établissements, on a essayé de faire une première version au sein de la cop de étudiantes euh, Et cette première version, on l'a envoyée à toutes les, tous les acteurs euh, qui nous ont soutenus et, euh, et ensuite tous les établissements euh, qui étaient volontaires au projet. Et puis du coup, on a eu cette, une première relecture qui a été faite donc voilà, avec euh, la conférence des grandes écoles, la conférence des, des écoles françaises d'ingénieurs, le HTRS, le campus responsable, le CIRS, et, euh, et Labo 1.5, euh, et, euh, et puis tous les établissements qui nous ont fait, en fait des retours sur euh, bah, quest ce qui euh, semblait euh, peut-être un petit peu trop ambitieux, ce qui semblait peut-être euh, moins ambitieux et qui pouvait même être, être réajusté à la hausse. Euh, qu'est-ce qui devait être enlevé, qu'est-ce qui devait être ajouté, euh, voilà, avec les, vraiment les avis de, de tout le monde. Et puis euh, avec tous ces avis, on a décidé, de donc on a fait une deuxième version, avec euh, par exemple, euh, bah, notamment sur, sur l'axe de la recherche, comme, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, dans la version 1, il y avait, euh, une, euh, voilà, on demandait au, à tous les établissements de former 100% des chercheurs euh, à ces enjeux. Et puis, euh, ben, il y a eu quand même un consensus assez général qui nous a dit bon, ben ça va être compliqué. On n'a pas forcément la main sur, sur la recherche et sur, et sur les chercheurs. On ne peut pas les obliger à, à suivre une formation de ce type-là. Et du coup, ben, on a dû revoir nos, nos ambitions, euh, faire des compromis. Voilà, C'est un peu à l'image de ce qui est fait euh, au COP Co international. C'est faire des compromis pour à la fois euh, essayer de rester ambitieux, alors bon, ça, je ne sais pas si c'est à chaque fois au COP international, mais en tout cas, notre but, c'était vraiment de, de rester ambitieux, et puis euh, que ce soit quand même signable par les établissements. Donc c'est vraiment ce compromis-là qui, qui, euh, qui est important à avoir pour que euh, bah, ça, puisse, ça puisse marcher et correspondre à, à toutes et à tous. Alors, euh, sur les, les articles, les, les objectifs de l'accord, la, euh, les premiers objectifs, du coup, qui sont sur la, la sensibilisation et la formation, alors euh, on a eu aussi beaucoup de retours d'établissements qui nous disaient, ben, en fonction du type d'établissement, du nombre d'apprenants-apprenantes euh, au sein de ces établissements, euh, les temporalités doivent être différentes parce que euh, ben, ça ne met pas autant de temps pour, euh, pour arriver à changer, euh, à changer le, le, toute l'inertie de l'établissement. Donc du coup on a aussi mis des, des temporalités différentes, notamment sur ces premiers articles, où euh, on a séparé entre euh, les, les établissements qui avaient euh, moins de 20 000 étudiants et ceux qui en avaient le plus. Euh, et donc, du coup, pour avoir des temporalités un petit peu plus, qui correspondent un petit peu mieux à, à, ce, que, à ce qui peut être fait de, au sein de ces établissements. Donc, euh, les premiers articles sensibiliser et former euh, tous les apprenants apprenantes, et puis proposer une formation au sein de, de, des établissements pour les personnels de, de l'établissement. Euh, et puis, euh, on a aussi, du coup, euh, pour, les, euh, pour essayer d'intégrer les chercheurs. Alors, ça doit être celui-là, voilà. Donc l'article 5 qui parle plus euh, pour, les, pour les chercheurs, où on essaie de, de proposer, euh, d'intégrer ces, ces enjeux au sein de la recherche, au sein des, des projets de recherche. Euh, voilà, donc euh, tout est de toute façon à, à reprendre sur l'accord de Grenoble. Euh, je ne vais pas, pas m'attarder dessus. Euh, et puis donc l'article 6 qui est plus sur les partenaires, euh, toutes les formes de, de partenariat qui sont faits avec les établissements. Donc ça, ça peut, ça peut directement, je pense, vous intéresser. Euh, et puis bah, c'est essayer de trouver des, des partenaires qui soient plus respectueux de, de l'environnement. Euh, et, euh, et puis ensuite arriver bah, à rendre responsables les étudiants et les apprenants qui, qui passent par l'enseignement supérieur. Sachant que bah, l'enseignement le, supérieur, c'est quand même le, le lieu où, euh, où se forment euh, tous les, toutes les personnes qui vont ensuite être euh, les, dir les dirigeants d'entreprise, les décideurs, les chercheurs, les ingénieurs, euh, les techniciens. Euh, voilà, et j'en oublie forcément, mais, euh, mais voilà, c'est quand même toute la société qui, qui se construit ici, et donc c'est important d'intégrer ces, ces, ces enjeux. Euh, on a aussi donc une dimension un petit peu sociale euh, d'inclusivité et de diversité. Donc, ça c'est pour, pour l'article 8. Euh, et puis, euh, donc euh, l'article 9 et 10 qui correspondent plus à, au bilan gaz à effet de serre des établissements. Alors, ça c'est quelque chose qui est beaucoup demandé en ce moment et, euh, et voilà on l'avait demandé aussi dans l'accord de Grenoble. C'était de, de réaliser ces, ces bilans gaz à effet de serre et puis ensuite de diminuer, donc, selon, suivant les objectifs de la stratégie nationale bas carbone dans l'article 10, de diminuer ces, ces émissions. Euh, pour la période pour la période 2028-2032 euh, et donc euh, ça c'était pour, pour le bilan gaz à effet de serre et l'article 11 qui est plus global du coup sur la vie de campus euh, et comment, euh, bah, comment arriver à, à améliorer ce, ce, ces campus pour répondre à tous ces enjeux euh, euh, parce que c'est aussi important d'avoir ce cadre qui, qui, qui change en même temps que, que les, les enseignements Ensuite, donc la deuxième partie, c'est sur les, les cinq engagements de, de l'accord. Euh, donc Là, c'est tout simplement d'agir et de faire un plan d'action qui permet de répondre aux objectifs que, que je viens de détailler euh, juste avant. Euh, c'est aussi arriver à constituer ou à pérenniser, si, si le groupe existait déjà, un groupe de travail pour euh, réfléchir justement à ce plan d'action, pour réfléchir à tous ces enjeux, à qu ce qui va être mis en place au sein de l'établissement. Euh, et puis ce groupe de travail du coup, qui reste tripartite, on, a, on insiste bien là-dessus parce qu'on a vraiment envie, le, le but principal, de, de, enfin, en tout cas un des buts premiers de l'association, c'était vraiment d'inclure les étudiants au cœur de, de ces enjeux, au cœur de, des décisions qui sont prises parce que qu'ils bah, sont, ils sont, ils sont impactés et voilà pour avoir vraiment une vision de, de toutes parts de, de ceux qui participent à, à l'enseignement supérieur. Et donc, du coup, on, a, on avait euh, voulu qu'il y ait ce groupe qui soit pérennisé avec vraiment euh, les trois parties prenantes de, de l'enseignement supérieur. Euh, et puis ensuite, du coup, ce groupe de travail doit, euh, euh, devra en tout cas euh, répondre aux au sondages qu'on qu fera, qu'on élaborera, euh, voilà, une sorte d'enquête de suivi euh, par la COP de l'étudiante, par la Ctes euh, maintenant, pour essayer de voir les, les estimations de... de voilà, de l'avancement des établissements, alors ça je reviendrai un petit peu, un petit peu après, sur, euh, sur pourquoi est-ce qu'on aimerait vraiment faire ce, ce suivi, et, euh, et puis pour quels enjeux. Euh, et puis euh, bah, du coup, c'est vraiment aussi de, de passer par les, les instances de décision, pour dire, bah, voilà faire passer les plans d'action, et puis, et puis qu'ils soient bien réalisés. Et ensuite, euh, donc le livre blanc qui accompagne l'accord de Grenoble, qui est plus euh, là pour, pour apporter des solutions concrètes, et, euh, et du coup... Pour chaque article de l'accord que, que j'ai mis avant, pour chaque objectif, euh, il y a plusieurs actions. C'est euh, vraiment des actions concrètes qui se ressortent des groupes de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sont vraiment là pour dire, ben voilà, euh, si, si on veut une idée pour, pour euh, un certain, atteindre un certain objectif, eh ben on peut se référer à l'article qui correspond euh, du livre blanc. Et puis il y a un, un certain nombre d'actions pour, pour chaque objectif. Et donc pour chaque action, il y a un objectif qui est plus précis, donc qui va vraiment un petit peu plus pousser que juste les 11 objectifs globaux de, de l'accord. Et puis ensuite, une liste d'acteurs qui prendraient part à cette, à cette action, une liste de ressources, et puis pour, rester, pour essayer de rester objectif, avec des indicateurs et puis des limites à cette, à cette action. Et donc voilà, c'est vraiment ce, ce document-là, c'est vraiment une base, de, une base de travail pour une base d'idées pour arriver à, à, à chaque établissement, à, à inclure cette, cette, transition, cette transition durable. Euh, donc ensuite, euh, une fois que ces groupes de travail ont, nous ont fait tous ces retours, euh, l'événement a eu lieu le 10 et 11 avril euh, 2000, 2021. Et puis, on a, euh, on a fait donc, ce, ce forum et ce festival avec euh, donc voilà deux, deux pôles que je ne vais, vais pas détailler, mais, euh, mais voilà, qui, ont, et qui ont été là lors de l'événement. Et puis, le pôle COP, donc, qui était plus sur, sur l'accord de Grenoble, notamment, et, et le Livre Blanc. Donc euh, le, un petit bilan de petit retour sur l'événement, c'était euh, quand même 28 conférences, six euh, types d'ateliers différents, et puis euh, 760 participants qui, à, à ces conférences-là. Donc ça, c'était le volet festival et le volet forum. Et puis le volet COP, c'était euh, un peu plus de 200 personnes qui étaient, euh, qui étaient présentes, euh, avec euh, donc, la présentation euh, détaillée de l'accord de Grenoble et du Livre Blanc. Euh, avec, euh, ouais, avec du coup toutes les toutes les parties prenantes qui ont pris part au, au projet. Et, et puis euh, même le, lors de l'événement, il y a eu huit signatures officielles d'établissement euh, euh, le, le jour même. Et puis à la fin du mois d'avril, on était déjà à 25, euh, à 25 signataires. Alors on a quelques retours ici euh, de, de groupes de travail. Alors voilà, j'ai mis un retour d'une de, de, étudiante, euh, voilà pouvoir échanger avec des personnels de mon école euh, de, tout, de tous les horizons. Euh, était vraiment enrichissant et plaisant, donc euh, voilà, d'une étudiante. Euh, on avait une enseignante qui nous dit que c'est vraiment un plus que les, que les étudiants soient au cœur de, de ce dispositif, donc euh, voilà, c'était aussi un peu ce qu'on qu avait envie de, de, de faire et donc euh, c est, c est, on voit quand même que c'est quelque chose qui est quand même apprécié parce que ça permet d'avoir des, des points de vue différents et, euh, et ça permet d'avancer vraiment le, le, le plus objectivement possible. Et puis un retour euh, donc, euh, plus d'une administration euh, qui nous disait que, que la COP étudiante contribue à faire entendre la voix des, des étudiants euh, là aussi euh, et que c'était quand même un plus pour, pour le projet. Et donc on a d'autres retours aussi d'établissements qui nous disaient que le fait d'avoir cet accord de Grenoble euh, oblige en fait à avoir les étudiants euh, qui participent aussi à cette, à cette vie de, de, de l'établissement et que c'était vraiment intéressant d'avoir ce, ce regard là aussi. Et donc pour finir sur, sur l'historique, euh, après quelques mois de pause d'inactivité euh, après l'événement, euh, une nouvelle équipe a repris le projet, Avec euh, voilà, on a fait une, une transition avec, euh, avec l'ancienne équipe, et puis on a décidé ensemble de faire un, un changement de nom aussi. Alors euh, il y a plusieurs raisons, euh, c'était que bah déjà la CTES, donc la Convention pour la transition des établissements du supérieur, ça représente un peu mieux ce qu'on fait, une COP, ça ne veut pas dire grand-chose en soi sur sur le contenu. Euh, et puis, on n'avait pas pour ambition en fait principale de refaire un événement. Et donc, du coup, le, le COP euh, où, on, où on fait un, cet événement pour assembler euh, toutes les parties, euh, c'est pas, c'était plus plus à l'ordre du jour. Et puis, en plus de ça, il bah, y a d'autres étudiants et étudiantes qui ont voulu faire une COP 3 étudiantes, donc euh, qui est en préparation, je crois. Euh, et du coup, pour éviter de que ça que ça se Enfin, que ce soit trop, euh, voilà, pour ne pas faire de, de l'ombre, ou pour ne pas, pour pas se mélanger entre la COP2 et la COP3 étudiante, euh, on a décidé de, de changer de nom. Et donc, euh, bah, ce changement de nom, il s'accompagne aussi avec euh, des, des nouveaux objectifs euh, pour, pour l'association. Donc euh, voilà, ce suivi, en fait, pourquoi est-ce qu'on voulait faire ce suivi C'est pour vérifier donc, que l'établissement, bah, il, il respecte ce en quoi ils se sont engagés. Et puis, si ce n'est pas le cas, justement, euh, essayer de savoir pourquoi quels étaient les points de blocage, quels sont les pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas, est-ce qu'il y a des solutions à donner, et puis bah essayer de si, si des points de blocage reviennent dans plusieurs établissements, bah qu'on arrive à les faire remonter au niveau ministériel pour, ou à d'autres niveaux nationaux pour essayer de trouver des solutions. Euh, c'est aussi de faire une diffusion des initiatives de ces établissements, donc si dans un établissement il y a quelque chose qui ressort, qui marche bien, euh, ben, l'idée c'est aussi de le faire partager aux autres établissements pour qu'ils puissent s'en inspirer, pour qu'ils puissent euh, se, se l'approprier et puis ben, le, le modifier pour le mettre en place dans leur établissement. En fonction du type ça peut, ça peut changer, euh, c'est pas forcément à reprendre tel quel mais en tout cas à, à réadapter. Euh, et puis ben, continuer à avoir ces échanges autour de, de ces trois parties prenantes euh, pour essayer d'avancer tous ensemble. Et donc euh, plus sur euh, ce qu'on qu est concrètement aujourd'hui, Donc euh, on est euh, on est une association d'à peu près 45 bénévoles, euh, Voilà avec un bureau, euh, voilà, on essaie de faire une, une gestion à peu, près, à peu près horizontale de, de l'association, avec une salariée qu'on a depuis, euh, depuis mars, euh, et puis euh, du coup en interne on a quatre pôles, un pôle suivi de l'accord de Grenoble donc qui est plus axé sur le lien avec les établissements, directement, donc, euh, qui fait le lien entre l'association la, la, et les établissements. Un pôle diffusion des savoirs, qui est un peu le pôle de soutien de, de ce, du, du premier pôle, euh, qui s'est qui occupé de faire une, une rédaction du livre blanc, donc une, deux, une deuxième version du livre blanc. Alors euh, le contenu n'a pas changé euh, concrètement, mais euh, le, la première version qui est sortie en avril, alors euh, voilà, le, le timing était assez serré l'année dernière et du coup il était quand même plutôt imbuvable. Donc euh, on, a, on a décidé de faire une deuxième version qui soit un petit peu plus ordonnée avec pour chaque article, euh, un article du livre blanc qui, qui correspond à un article de l'accord de Grenoble et qui soit plus facile comme ça. Si un établissement veut chercher quelque chose qui se rapporte à un objectif de l'accord, eh on peut aller directement chercher l'article qui correspond dans le livre blanc. Donc tout est sur le, sur le site internet. Euh, et ensuite, bah, ce, ce pôle euh, s'occupe aussi de faire cette, cette diffusion euh, des, des retours d'expérience, euh, voilà, notamment. Euh, un pôle communication, donc euh, assez classique, et un pôle relations extérieures, donc là qui s'occupe plus de, des liens avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur, avec qui on est en relation, euh, voilà. Donc euh, j'en je, détaillerai quelques uns ensuite, euh, mais voilà, c'est pour essayer d'avancer tous ensemble, encore une fois, et puis de, de voir une vision une vision globale du, du, du système. Et donc, euh, plus sur l'accord de Grenoble, euh, donc on a dépassé la barre des 80 établissements signataires euh, il y a une semaine ou deux, euh, avec euh, donc 46 écoles d'ingénieurs. Donc on voit que c'est quand même la, la majeure partie des signataires sont des écoles d'ingénieurs. Alors bon, il y a plusieurs raisons aussi à ça. C'est quand même, bon déjà dans, dans l'enseignement supérieur, il y a quand même beaucoup d'écoles d'ingénieurs par, euh, par rapport au reste. Mais euh, c'est aussi que ben, on a réussi à plus toucher ces ces écoles-là, euh, parce que déjà, nous, on vient d'écoles bah, d'ingénieurs, pour le, ceux, ceux qui ont pris ceux qui ont créé le projet. Euh, et donc, du coup, on a eu plus de facilité à entrer en contact avec, avec d'autres écoles d'ingénieurs, euh, de par nos, nos réseaux respectifs. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, les écoles d'ingénieurs euh, ont, ont peut-être plus de, de liberté, de facilité. Ce ne sont pas des grosses universités aussi. Euh, voilà, ce ne pas des universités à 50 000 étudiants. Euh, donc, c'est aussi plus facile à s'engager sur, sur ce type d'accord. Euh, mais on a quand même 11 écoles de commerce et de management, 11 universités donc euh, avec, euh, avec des grosses universités. Euh, et puis 12 autres types d'établissements et donc euh, on a aussi cet objectif là d'essayer de s'ouvrir à d'autres types d'établissements notamment sur des formations plus, plus professionnalisantes euh, qui ont pour l'instant été un petit peu, un petit peu oubliées il euh, faut bien l'avouer et en tout cas ces 80 établissements ils représentent 510 000 étudiants à peu près partout en France avec euh, à peu près donc un peu plus de 18% de, de la population étudiante française euh, et puis on a commencé à faire le, des retours d'expérience, et donc on a à peu près 40 retours d'expérience, et on peut déjà tirer quelques conclusions euh, que je vais détailler euh, ensuite. Donc euh, ces, ces premiers résultats, on les a synthétisés, on a essayé de, de commencer à les traiter, et puis euh, on voit que la motivation étudiante est, euh, est un, vraiment un point de blocage. Euh, donc dans ce qui rentre motivation étudiante, c'est motivation, motivation et mobilisation. Euh, voilà, c'est deux, ces deux choses qui sont prises en compte là-dedans. Et en fait, on voit qu'on a presque, bah, presque un établissement sur deux qui nous dit qu'en euh, en fait, euh, le, un des premiers points de blocage, c'est vraiment cette motivation et cette mobilisation étudiante. Alors euh, bah, justement, pour, pour essayer de trouver des solutions, euh, donc dans le livre blanc euh, notamment, il y a quelques, quelques actions... Euh, qui peuvent être de faire une conférence ou de faire des conférences ou des ateliers sur cet engagement étudiant parce que en fait euh, c'est important de, de leur montrer aussi comment s'engager c'est important de leur dire ben voilà vous vous avez ces instances là qui peuvent vous permettre de s'engager ça peut être euh, voilà l'engagement étudiant est très très large euh, ça peut aller de l'association étudiante à, à ben justement à des élus à des euh, à des des associations donc euh, qui sont plus euh, voilà enfin d'autres types d'associations euh, et puis enfin voilà il y a un, un il y a beaucoup de possibilités pour, pour s'engager, donc ça peut être intéressant de faire de, de, des, des conférences et ateliers, notamment au sein de mon école, je vais essayer en, en, en septembre avec un autre étudiant de, de faire une conférence sur l'engagement, comment est-ce qu'on peut s'engager au sein de l'établissement, euh, voilà, où sont les instances de gouvernance de l'établissement, où est-ce qu'il peut y avoir des étudiants pour représenter notre, notre vision, et puis euh, bah, où, quelles sont les, les, les associations qui existent. Euh, pour, pour essayer de, de, leur, de les motiver et puis de dire pourquoi est-ce que c'est important en fait cet engagement. Euh, c'est intéressant de, de le dire. Euh, et puis euh, bah, j'en parle ici aussi, il y a Point Réveil écologique avec qui on est en contact, euh, une, un collectif étudiant aussi qui, euh, qui est à l'échelle nationale et qui a prévu euh, à la rentrée de faire un tour, des, un tour de France des établissements euh, et puis euh, pour essayer de, de faire une, une conférence. Donc euh, ils ont fait une conférence type entre une et deux heures en fonction, en fonction de ce que veulent les établissements, euh, pour essayer de, de parler de cet engagement étudiant, de dire comment est-ce qu'on est qu peut s'engager, voilà, à chacun de, de trouver sa voie, à chacun de trouver son propre engagement, euh, parce que bah, tous les engagements sont bons à prendre, et, et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, il faut, il faut essayer d'avoir de, de, du monde un petit peu partout. Euh, et donc du coup, bah, je vous invite à, à, prendre, en contact avec, à prendre contact avec point réveil écologique, euh, si, si ça vous intéresse et puis bah, du coup donc c ça revient aussi à, à communiquer sur ces types d'engagement euh Ensuite, c'est aussi mettre à disposition des ressources et des outils. Donc, c'est bien de faire une conférence. Faut Il faut qu'il y ait aussi derrière des documents qui permettent d'être à disposition des étudiants, donc, euh, sur des intranets, sur des, sur, sur des, des plateformes dédiées, euh, pour leur dire, bah, voilà, euh, ici, vous avez une, un récapitulatif de tout, ce qui, de tout ce qui peut être fait. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder et puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, essayer de mettre à jour et à garder régulièrement au régulièrement, en fait. Et puis, bah, ça peut être d'autres formes, d'autres idées. Envoyer des observateurs, observatrices aux négociations climatiques internationales. Alors euh, voilà, il y a certains établissements qui ont, qu ont le titre d'observateur au COP international, euh, notamment. Donc voilà, avec, ça pose d'autres questions aussi, puisque les prochaines années, donc les, la COP 27 et la COP 28, qui va se passer en Égypte et aux Émirats Arabes Unis, ça pose d'autres questions aussi euh, sur bah, comment est-ce qu'on y va, sur... Euh, quel, quel temps on a euh, et puis euh, et puis du coup voilà c'est aussi des choses à se, à, à se poser euh, comme question mais en tout cas voilà, c'est intéressant d'avoir toutes ces idées là et puis donc le deuxième euh, le deuxième point de blocage euh, sur lequel je voulais revenir c'était le manque de temps alors ça euh, on a seulement un quart des établissements qui nous le disent bon je pense que dans, dans les fêtes euh, c'est quand même quelque chose qui revient souvent euh, mais en tout cas c'est dans, dans les principaux points de blocage euh, et donc euh, bah, quelques idées aussi tirées du livre blanc c'est euh, bah, créer un poste de, de référent ou référente transition donc euh, bon, bah, on en a parlé tout à l'heure euh, ça, ça peut être une idée sachant que bah, l'ADEME nous dit qu'il y a quand même 540 000 emplois qui seront, qui seront euh, créés grâce à la stratégie nationale bas carbone donc si on la suit euh, d'ici 2030 donc c'est quand même non négligeable donc euh, quand, on, quand on voit que on nous dit des fois que pour, pour rester en accord avec les entreprises, il faut aussi les former différemment, etc. Mais en fait, au final, c'est peut-être les entreprises aussi qui vont devoir changer en fonction de, de ce qui va être appris dans l'enseignement supérieur et la recherche, parce qu'on a besoin en fait, de suivre cette, cette SNBC. Et, et ça, ça va, au final, créer, créer de, de l'emploi à ces, ces niveaux-là. Et puis, ça peut être, pour gagner du temps, aussi intégrer ces enjeux-là dans les projets. Par exemple, bah pour essayer de faire une, une nouvelle maquette de cours, ça peut être intéressant de, de faire travailler un groupe d'étudiants sur une certaine filière, un certain cours, lors d'un projet, projet étudiant. Pour dire, eh ben voilà, euh, si, si vous avez, euh, enfin je ne sais pas, s'il y a un semestre, il y a, y a un projet qui se fait euh, tous les euh, je sais pas quel jour, euh, vous pouvez leur dire de, de travailler dessus de prendre la maquette, d'essayer de voir comment intégrer ces enjeux dans, dans ces cours-là. Ça peut être aussi la création d'un cours dédié, euh, voilà, et puis ça, ça peut ça peut servir dans ce cadre-là et ça peut faire gagner du temps à tout le monde. Et puis ensuite, euh, du coup, on a d'autres. Euh, D'autres idées qui peuvent être tirées du référentiel des DRS, euh, qui peut être euh, tiré du chiffre Project avec le travail qu'ils ont fait avec l'INSA Lyon, euh, voilà, où il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses intéressantes dans, dans leur manifeste. Euh, et puis bah, du coup, ce, ce livre-là. Et euh, la, la CTES, c'est aussi donc, euh, des, des ambassadeurs qui sont, euh, qui sont encore là. donc voilà On essaie de, aussi de trouver des, des ambassadeurs dans tous les établissements qui sont signataires pour essayer d'avoir un lien étudiant aussi. Euh, c est, c est, ça, nous semble, ça nous semble vraiment important d'avoir ça. Euh, et puis, bah, on est en lien aussi avec les, les référents de ces établissements, donc, euh, notamment les signataires. Euh, donc, voilà, ça peut être les, les responsables des DRS euh, relativement souvent. Euh, voilà. Et puis euh, du coup c'est des liens comme j'ai dit tout à l'heure avec euh, d'autres acteurs. Donc voilà, on a des réseaux étudiants, donc avec le résès pour un réveil écologique, avec euh, d'autres acteurs, donc euh, des conférences, avec euh, d'autres euh, associations, comme le Shift Project, euh, comme le CERS, et puis euh, les, les ministères de la transition écologique et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh et puis, du coup, bah, pour ce, le, le label des DRS, par exemple, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ce label C'est aussi une question qui revient assez souvent. Euh, quelles sont les différences entre, entre l'accord de Grenoble et, et le label des DRS Et donc, voilà, nous, on a l'impression d'être quand même plutôt complémentaires avec d'autres idées, euh, idées, notamment bah, sur, le, sur la, la part étudiante, euh, et puis euh, qui... En fait, l'ACTS la offre un accord de Grenoble avec des temporalités et puis euh, un livre blanc avec beaucoup de mesures concrètes qui peuvent en fait permettre de, euh, de répondre aux objectifs qui permettent d'être de, labellisés euh, des DRS. Et donc c'est un pour nous, on a l'impression d'être en tout cas euh, plutôt complémentaire avec, euh, avec ce label. Euh, ensuite, sur le, le socle commun avec l'UVED, euh, voilà, donc il y une il y a. Une, y a une, un, tout un sol commun qui est en train de se, de se construire. Euh, et puis, ben voilà, la CTS a intégré ce, ce, ce groupe de travail. donc voilà, Il y a cinq groupes de travail, un copil, et puis on a essayé d'être de, de, présent un peu partout à ces, à ces niveaux-là, à ces groupes de travail, pour essayer d'apporter de, de, ben de, de, de, cette vision étudiante dans, dans ces réflexions-là, pour essayer de créer cet enseignement qui soit commun à, à tous, les, tous les établissements qui puissent, qui puissent pouvoir se l'approprier. Euh, voilà, c'est un, un projet aussi qui est, qui est intéressant et, et qui sera bah, à suivre. Donc je crois que euh, c'est prévu pour la rentrée 2023. Mais, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour, pour cette présentation. Euh, donc, euh, voilà, avec un, une petite adresse mail de contact. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas à voir le, le site internet et à nous poser des questions si, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour, pour votre intervention. On a, on a largement, euh, par rapport à notre programme de, du temps, euh, pour des, des questions qu'on qu pourrait vous poser. Euh, euh, la prochaine euh, la conférence de Jean-Jouzel, de toute façon, est prévue à 11h30, hein, c'est ça, Nathalie On fera une pause dans l'entre-deux, mais enfin, en tous les cas, euh, on, est, euh, voilà, on est là pour vous poser quelques questions. Enfin, Moi, j'en ai, mais je ne sais pas si dans la salle, les collègues voilà, veulent, veulent se lancer. Je vois bah, Valérie, je vois que tu as la, la main levée, mais jeter le, le micro euh, oui d'abord merci pour cette intervention euh, à la fois très structurée et très intéressante j'ai relevé que dans, dans vos objectifs vous parlez de catalyser les, les, les échanges et euh, il y a beaucoup d'acteurs cités ni les services ni les directeurs généraux des services ne, ne, ne sont cités alors c'est un peu normal on n'est pas tout à fait dans le radar euh, des étudiants euh, donc là dessus euh, je ne suis, suis pas très étonnée par contre J'imagine qu'avec euh, votre participation à notre colloque, euh, vous êtes sans doute un peu regardé euh, c'était quoi ces, ces bêtes-là, les DGS, à quoi ça servait. Et donc moi j'ai envie de vous demander, voilà, de, en, vous ayant, en vous étant posé ces questions-là, euh, bah, qu'est-ce que vous attendez de nous À votre avis, à quoi on peut servir pour accompagner euh, vos objectifs et, et, euh, et ce, ce projet que vous portez Maintenant que vous savez peut-être un peu plus à quoi on sert, ben, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous attendez de nous concrètement Alors euh, déjà, pour nous, les... ça fait partie des institutionnels, qui est... tout ce qui est équipe de direction, équipe d'administration... Euh, personnel technique et du coup nous ça rentre dans ce cadre là en tout cas on vous a pas oublié <rire> euh, peut-être que c'est mal que c'est mal écrit ou mal dit c'est peut-être pas le mot approprié Mais en tout cas voilà nous ce qui ce qui nous intéresse c'est vraiment d'avoir une vision de toutes les parties prenantes de l'établissement donc euh, qui aille de la direction euh, jusqu'aux étudiants et puis euh, de dire bah, on se concerte tous ensemble pour essayer de voir quelles avancées on peut faire et en fait euh, c'est aussi très complémentaire parce qu'il y aura euh, voilà, des étudiants et étudiantes qui vont pousser sur des idées, mais en fait, peut-être que certaines idées ne vont pas être faisables. Euh, C'est même probable. Euh, et du coup, il bah, y aura, aura d'autres visions, de, notamment bah, de, du personnel de la direction, euh, qui, peut, qui peut justement là dire bah non ça ça va pas être possible mais du coup comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va dans le même sens et puis euh, avoir euh, bah aussi des enseignants enseignantes qui apportent leur point de vue sur bah, oui euh, après on a aussi d'autres points de blocage qui peuvent, qui peuvent apparaître et vraiment c'est cette vision collective euh, voilà, vraiment autour de l'intelligence collective pour essayer de, de faire avancer la chose et que, et que ce soit des compromis euh, vraiment euh, complets euh, pour, pour que ce soit le, le, le plus ambitieux possible tout en étant réalisable moi, j'ai une petite, enfin, une question d'ordre plus général. Vous avez présenté donc la, euh, la convention, donc les axes stratégiques qui eux-mêmes se déclinent voilà, au travers des articles en action, en action concrète, avec des éléments autour du, du périmètre des actions d'évaluation d'indicateurs. Est-ce que vous pourriez un peu illustrer le propos, notamment pour des établissements les plus avancés, j'imagine, encore que ce ne soit pas forcément certains des écoles d'ingénieurs, d'exemples d'actions qui auraient d'ores et déjà été vraiment concrètement... Euh, mise en œuvre, quel que soit l'axe auquel elle se réfère, et puis s'il y a de, de premiers éléments d'évaluation de l'impact de, de des actions, même si c'est probablement un peu tôt, enfin, peut-être pour, pour illustrer vis-à-vis -vis de l'ensemble des collègues euh, ce que les, les établissements les plus avancés ont pu, ont pu déjà faire. Euh, oui, bah, déjà, bon, c'est vrai qu'au final, c'est assez tôt en, en un an, mais euh, en tout cas, on a, bah, voilà, il y a notamment les rentrées climat qui se font maintenant dans, le, dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs et même des, des universités. Euh, qui peut répondre justement à ces objectifs-là, où on essaie de, bah, voilà, de faire un temps vraiment dédié à ces enjeux, à la rentrée, pour euh, directement euh, essayer de sensibiliser les, les premières années euh, à, à tout ça. Euh, ça peut être un type d'action qui peut être euh, vraiment développé et qu'il faudrait qu'il y ait dans, dans tout, euh, tout l'enseignement. Euh, après, ça peut être d'autres actions. Alors, on n'a pas encore eu beaucoup de, de retours, on va dire, sur, euh, sur euh, vraiment les actions concrètes qui ont été mises en place. Euh, Grâce à l'accord de Grenoble, c'est peut-être aussi prétentieux de dire que certaines actions viennent de notre, de notre impulsion. Et aussi quand même, on voit qu'il y a quand même une, une, voilà, une grande dynamique dans tout l'enseignement supérieur pour, pour ces enjeux-là. Mais en tout cas, voilà, le, le but sera en tout cas de diffuser ces initiatives quand on aura vraiment des retours concrets et, et d'essayer de, de les faire passer à tout le monde. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'ai une question euh, un peu politique parce que vous avez euh, une action très structurée sur euh, euh, les partenariats. Alors, évidemment, ça impacte beaucoup les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, mais pas que. Euh, C'est assez ambitieux, vos mesures. Il y a une cartographie... Euh, vous ne parlez pas de sélection, mais il peut y avoir cette, cette idée-là. Et euh, évidemment, ça peut aussi poser des problèmes à des structures euh, qui sont un peu souvent qui sont liées à ces partenariats pour les financements et pour l'insertion des diplômés. Euh, sur les retours d'expérience que vous avez déjà ou sur le recul que vous pouvez avoir sur ces actions, est-ce que vous avez identifié euh, déjà euh, un moyen de, de, de, de s'avancer dans son, cette direction sans que ce soit trop compliqué, euh, parce que évidemment ça pose des questions à la fois financières, d'insertion. C'est une vraie problématique de moyens, cette fois-ci. Oui, complètement. Et même, euh, bah, en fait, c'est l'article 6, si je ne me trompe pas, euh, et en fait euh, c'est aussi quelque chose où on a dû faire un compromis et déjà être un petit peu plus flou que dans la première version où on imposait beaucoup plus et où forcément on a eu des retours d'établissements qui nous disaient que ça allait être compliqué aussi il bah, y a plein d'autres enjeux qui sont, euh, qui sont dans, dans, ces, dans ces partenariats et donc du coup euh, voilà on a, on a essayé de faire un article qui soit euh, voilà, qui, qui en tout cas au moins mentionne ce, ce, ce projet d'avoir quand même des partenaires un petit peu plus respectueux de, de l'environnement et puis après, bah, chaque, chaque école fait, fait comme il peut, chaque établissement fait, fait comme il peut pour, pour arriver à intégrer ça, euh, sachant que du coup, on a donc, la, la définition dans, dans l'accord de Grenoble, en fait, tous les, toutes les, les mentions qu'on a ensuite qui peuvent être discutables, euh, on les a décrites au-dessus et puis on a dit bah, qu'est-ce qu'on entend par... Euh, euh, des, des, sociétés, non, voilà, des structures euh, variées et respectueuses des enjeux euh, socio-écologiques tout est détaillé aussi euh, au-dessus pour dire qu'est-ce qu'on entend par là et puis bah, qu'est-ce que c'est donc c'est voilà, des, des, des sociétés quand même qui essaient de, de prendre en compte ces enjeux, euh, après bah, on n'a pas pu euh, c'est vrai que c'est compliqué de rester, euh, de rester vraiment concret là-dessus et de savoir qui, euh, qui peut, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit, c'est difficile Moi, moi j'avais deux questions, dont une est très directement liée à ce que vous venez d'exposer. Donc, Il n'y a pas très longtemps, je participais à un forum sur la transition écologique fait par des économistes et il y avait autour de la table Shell, BNP, etc. Donc, il y a eu une action d'activistes étudiants qui s'est, j'allais dire, bien passée. Ils étaient. Content parce qu'il y avait quand même deux ou trois mille personnes au niveau mondial en visio, donc ils ont pu faire passer les messages et puis bon, etc. Euh, bon, sachant que l'organiste qui a organisé ça est également, enfin, le, le chercheur et, et le chercheur du GIEC en matière, l'économiste du GIEC en matière de transition écologique. En tout cas, cette année, elle était déjà il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'action? Euh, plus... et quels sont vos rapports Est-ce que vous avez des rapports, j'allais dire, un peu plus vigoureux euh, Et bon, euh, sur les partenariats, alors à l'université, il y avait quelques tags, euh, greenwashing, et bon, ça c'était les gentils tags, il y en avait des plus méchants. Mais peu importe. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et euh, la question qui va avec, mais qui, porte, qui est un peu plus large, quels sont, bon, ça existe depuis relativement peu, c'est quoi les moyens de suivi que vous avez Est-ce que dans les... Convention, j'ai regardé un peu sur votre site. Euh, est-ce que vous avez des engagements sur le suivi Parce que, bon, vous faites un... Déjà, ce que vous avez fait, c'est un gros boulot, et vous faites des études en même temps. Donc, euh, ça pose quand même quelques petites questions. Euh, D'emploi du temps, je suppose. Euh, donc, comment est-ce que vous pouvez essayer d'éviter le syndrome de... Bon, chouette, je signe. Euh, je suis présidente d'université, d'école. Je fais une belle signature, j'ai une belle com', etc. Bon, et puis ensuite, le suivi... Euh, oui, peut-être dans 3 ou 4 ans, on verra. Donc, qu'est-ce qu que vous envisagez de faire pour essayer d'avoir, bon, vous avez dit des ambassadeurs, mais euh, des, des, moyens, euh, des moyens un peu de, de, de suivi de tout ça Alors, euh, nous, depuis le départ, on est quand même partisans de, de, de plus euh, faire de, de la communication sur les, les établissements qui sont, euh, qui sont plutôt pionniers et qui avancent vraiment sur, sur cet engagement. Euh, et pas trop d'être dans la mauvaise com' il euh, y a d'autres collectifs étudiants qui le font très bien euh, et euh, du coup on leur laisse euh, ce travail là euh, nous on se positionne pas trop là dessus mais en tout cas notre but de suivi c'est vraiment de rester en contact avec les signataires euh, avec les référents des établissements et puis avoir des réunions euh, relativement régulières avec eux pour essayer de voir justement ce qui a été mis en place et puis essayer de faire ce suivi là plus d'accompagnement que euh, de enfin euh, voilà c'est vraiment pas un accord qui est euh, qui est très euh, enfin on, on voilà on n'a aucune aucune ambition de on, on veut on veut traîner personne en justice euh, voilà, c'est pas c'est pas le but de l'association euh, mais, euh, mais voilà nous c'est vraiment d'accompagner et puis d'avoir ces échanges assez réguliers avec eux euh, ça ce sera peut-être à, à travers des événements aussi euh, futurs euh, voilà on essaie de d'envisager de, de, de, des événements aussi mais qui soit qui restent concrets et qui essaient de rassembler aussi euh, voilà donc euh, on, on va essayer de ne pas se précipiter non plus mais, euh, mais voilà, le, le but, c'est vraiment de, de faire cet accompagnement, notamment, et, et, et parler avec, euh, avec les signataires. Euh, et puis ensuite, sur la, la première partie de la question, donc euh, plus sur le côté politique, donc euh, nous, on est, plutôt, euh, voilà, on est plutôt pas trop dans ce positionnement-là. Il euh, y a d'autres... Euh, voilà, ça pose d'autres questions. Peut-être qu'il y a, justement, sur cet événement-là, où il y avait euh, l'économiste du GIEC, peut-être qu'il y, y a aussi différentes, différentes visions. Il y a la vision de... Euh, euh, essayer de faire changer les choses de l'intérieur, donc euh, justement bah, rassembler ces, ces, ces entreprises qui ne sont pas les plus respectueuses de l'environnement euh, et puis essayer de les faire changer de l'intérieur et puis il bah, y a ceux qui disent bah, on va essayer de ne pas les soutenir, ce sera, ce sera plus, plus direct euh, de ne pas les soutenir et puis bah, peut-être qu'au bout d'un moment ça, ça s'épuisera. Euh, voilà Donc en tout cas nous pour les partenaires on espère que les établissements peuvent... Euh, euh, envoyer un signal fort en disant, ben bah non, nous, on va pas soutenir des, des, des entreprises qui sont pas du tout respectueuses de l'environnement et qui font pas d'efforts dans ce sens-là Si la, la réponse vous voit. Oui. C'est bon, ça, ça fonctionne bien. Aurélia Carré, DGS de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne, ça fonctionne plus près, Carré, DGS gestes de l'université d'Evry Valdéson. Alors toutes les questions en fait ont été euh, ont été posées. Moi j'aurais voulu euh, euh, revenir donc nouvellement euh, signataire de l'accord de, de Grenoble. Et euh, j'aurais voulu revenir sur le panel pour ne pas dire le catalogue euh, d'actions euh, proposées euh, sous chaque chapeau, sous chaque euh, article. Hein, il nous a fallu faire un choix. Ça a pris une année hein, pour l'université d'Evry quand même. Donc je suis très intéressée pour, pour le suivi. En fait, toutes les questions ont été posées. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est de travailler ensemble avec l'administration pour construire ce suivi, justement, dont parlait Cécile, euh, sous une forme de suivi qualité. Parce que euh, oui, on signe et, et après... Que se passe-t-il Comment, euh, comment est-ce qu'on peut articuler ça avec la recherche de, de labels, euh, des DRS Comment est-ce qu'on peut travailler euh, ensemble Donc en fait, moi, ma proposition très concrète, c'est venez travailler avec nous. <rire> ben, merci. Euh, merci. Oui, c'est vrai que ben, je n'ai pas, pas totalement répondu là-dessus. C'est vrai que sur le suivi, donc, on est en train de, de finaliser l'enquête euh, de suivi qu'on enverra aux établissements signataires et cette, cette enquête là en fait, on a aussi le souci d'essayer de ne pas faire doublon avec les enquêtes de suivi qui sont faites par, par d'autres acteurs, notamment bah, le label des DRS, et du coup le but c'est Comment arriver à être complémentaire avec cette enquête de suivi Ne pas être redondant parce qu'au bah, bout d'un moment, on, on demande beaucoup euh, d'enquêtes, de, de répondre à des enquêtes. Et puis s'il n'y a rien qui se fait derrière, bah, ce n'est quand même pas le, le plus pertinent non plus. Et donc voilà, on est en train de finaliser cette enquête. Et nous, ce suivi il sera, il sera vraiment axé sur cette enquête-là et puis euh, des échanges réguliers avec les établissements pour faire remonter les points de blocage, pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et en tout cas, merci beaucoup pour la proposition. Et puis, euh, et puis on, reviendra, on reviendra vers vous pour, pour essayer de, de discuter ensemble de ce qui peut être fait. Pour, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi, je serais assez intéressant que vous nous fassiez un... un... Ah, il faut que je me présente. Nicolas Gaillard, donc INSA Lyon, directeur général des services adjoints et porteur pendant longtemps de la partie développement durable de l'établissement. Nous, on a, on a le label des DRS depuis un certain nombre d'années et on n'a on pas adhéré aux accords de Grenoble pour l'instant. Et la question qui nous intéresse dans l'établissement, ça rebondit sur ce que vous venez de dire, c'est comment on arrive à mettre ça en, en synergie avec d'autres labels qu'on peut avoir, d'autres actions que l'on fait. On est quand même plutôt, plutôt volontaire dans le domaine et au bout d'un moment, on a l'impression de passer notre temps à faire de l'administratif autour de ces questions. Et ça pose vraiment un, un problème vis-à-vis -vis de l'ensemble des acteurs, pas que de la, la strate, on va dire, de gestion de l'établissement hein, qui dépend du, des DGS mais euh, aussi au niveau des enseignants, au niveau des chercheurs, et même des étudiants. Bon bah c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de, beaucoup de sollicitations, et bah justement on essaie de se positionner, voilà, on est quand même une association relativement récente, et on essaie de trouver notre place dans, dans l'écosystème, euh, et essayer d'être le plus complémentaire sans, sans rentrer dans le champ d'action d'autres acteurs, et notamment avec ce label des c'est vrai qu'il y, bah, y a beaucoup de synergies à avoir ensemble, et puis à essayer de... Bah, de voir comment est-ce qu'on peut euh, voilà comment qu'on peut agir ensemble pour pour euh, accélérer ça euh, même avec d'autres associations étudiantes c'est aussi un, euh, voilà avec le RESS avec euh, Point un réveil écologique il y a d'autres associations qui sont qui sont aussi connues au niveau national des établissements et euh, l'idéal ça serait qu'on puisse avoir au moins sur certains aspects parce que des fois vous êtes plus, euh, plus comment dire vous allez vous consacrer à beaucoup plus de, de, de précision sur un certain nombre de points, notamment vis-à-vis -vis des, des étudiants que, que dans le label, mais sur les autres aspects, ça serait bien qu'on ait des indicateurs communs et qu'on ne remonte pas euh, 10 000 indicateurs différents euh, sur ces questions-là, parce que ça devient vraiment difficile à suivre. Oui, bah complètement. Du coup, on est, bah, on est en, en échange avec, euh, avec le Circe aussi pour, pour essayer de discuter de tout ça et euh, essayer de voir justement sur cette enquête de suivi d'être le plus pertinent possible. Et c'est des questions qu'on se pose aussi en interne euh, sur, euh, bah, sur comment est-ce qu'on peut arriver à, à faire passer quand même nos idées, donc euh, bah, notamment sur le le, vraiment le, le, la voix étudiante qu'on qu prône depuis le départ et, et qu'on aimerait qu'il soit plus, plus représenté, notamment dans la gouvernance aussi. Alors c'est pareil sur la gouvernance, on avait dans la première version de l'accord quelque chose qui était très... Euh, qui était très difficile à avoir avec une certaine proportion d'étudiants dans, chaque, dans, le, dans le, le CA de chaque établissement, par exemple. Et ben, on a eu aussi beaucoup de retours pour nous dire euh, c'est compliqué, on n'a pas forcément la main dessus, etc. Et, euh, et du coup, euh, on a aussi dû du coup, revoir un peu et plus réfléchir à comment est-ce qu'on peut inclure les étudiants dans la gouvernance. Donc quelque chose qui est un petit peu plus flou. Mais voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment avoir ces, ces étudiants-là dans, dans toutes les prises de décision pour, euh, pour essayer de, de, voilà, de faire porter notre voix. Oui, bonjour. Evelyne Klotz, directrice générale des services adjoints et en charge, entre autres, du développement durable et la responsabilité sociétale de l'Université de Strasbourg. Euh, voilà, merci. Merci. Euh, nous sommes assez nombreux à être investis dans des alliances européennes, universités européennes. La recherche est tributaire de beaucoup de financements européens. Vous êtes issus de la génération Millennium, qui nous fait bien sentir à nous, un peu plus seniors, le besoin d'aller vers cette urgence de transition climatique. Est-ce que vous avez connaissance parmi vos, vos collègues euh, étudiants euh, européens, d'autres types de ce. D'accords ou de réunions d'étudiants parce que, euh, enfin, en ce moment, en ce moment se joue énormément de choses au niveau européen, entre autres avec les partenaires, entre autres avec les banques, sur la taxonomie euh, bancaire qui va s'imposer à tous, euh, taxonomie verte. Donc, euh, voilà, quels sont les horizons, puisque c'est là que va se jouer énormément de choses également. Alors, euh, nous, on n'a pas eu de Connaissance, en tout cas, d'avoir un accord de, de ce type-là euh, dans un autre pays euh, en Europe. Euh, on n'a pas eu de retour là-dessus. Après, bon, peut-être que c'est aussi quelque chose qui est difficile à trouver. Mais en tout cas, on a, eu, on a été en lien en décembre, janvier avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et avec le ministère de la Transition écologique dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Euh, donc en, en ce début d'année, pour essayer de euh, présenter le, le projet qu'on avait de, de cet accord de Grenoble et essayer de voir si on ne pouvait pas faire un projet d'accord de, de ce type-là au niveau européen. Euh, et du coup, on a présenté ce qu'on a fait euh, euh, lors d'un rassemblement avec euh, les 27 chefs de délégation euh, ACE, donc Action and Climate Empowerment, euh, pour tous les euh, de, des 27 pays euh, membres de, de l'UE. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a eu le problème de ce début d'année, c'est que bah, voilà, il y a eu une guerre qui s'est déclenchée, et du coup, là, il y a eu, euh, un, voilà, y a eu beaucoup de, un gros dispositif qui a fait que tout s'est un peu centré là-dessus, et du coup, nous, on a, eu, euh, on a eu un peu un manque de retour euh, à, à ce niveau-là. Et du coup, c'est pas aller plus loin. Et puis, ben, on n'a pas non plus la force. Voilà, on est un petit collectif quand même. Et euh, on n'a pas eu la force de, de s'étendre à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, peut-être que euh, voilà, on essayait aussi d'imaginer peut-être un événement. Donc voilà, l'association la, est quand même assez, assez ancrée à Grenoble parce qu'elle a été créée là-bas. Euh, on essaie de s'ouvrir un petit peu, mais bon, voilà, avec euh, certaines difficultés et, et, euh, et c'est vrai qu'on reste quand même centré sur Grenoble. Et puis, dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne, euh, on, voulait, euh, on voulait essayer de, de, de profiter de ce moment-là pour faire un événement et peut-être s'ouvrir en invitant des universités justement pionnières euh, au niveau européen euh, dans, dans, ce, dans ces enjeux-là et puis essayer d'avoir des retours d'expérience. Euh, c'est vrai qu'au final, euh, faire encore un événement, donc voilà, on a Eco Campus, on en a parlé tout à l'heure, Eco Campus 5 qui, qui, va se créer, qui va se faire aussi fin novembre. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, un positionnement aussi délicat, à savoir si c'est vraiment euh, intéressant ou pas de, de faire ce type d'événement. Donc du coup, c'est euh, en réflexion et peut-être que ce sera seulement plus tard. Oui, bonjour, ah, pardon, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler peut-être Non, ce n'est pas, pas une question, c'est une réponse sur euh, l'Europe. Enfin, par rapport à la plupart des pays européens, on est plutôt en retard. Enfin, quand on voit les universités d'Europe du Nord, enfin, voilà, pardon, excusez-moi, Véronique Balbonne, DGS de CY Université, bonjour, Martin. Euh, donc, et quand on, pour ceux d'entre nous qui ont euh, des, des, des alliances européennes, enfin, on voit qu'on est vraiment en retard. Donc pour le coup, euh, quand on a des alliances, il suffit de s'appuyer et puis euh, d'essayer de se hisser au niveau de nos partenaires. Enfin, moi, c'est plutôt le sentiment que j'ai, même dans l'image mentale qu'on peut avoir des mauvais élèves comme l'Italie, etc. On est plutôt en retard sur nos collègues, me semble-t-il, en tous les cas, sur les 10 universités que l'on fréquente, nous, dans notre alliance européenne. Et, et franchement, l'Europe du Nord a 20 ans d'avance devant nous. Euh, Yannick Joly, DGS de l'Université de La Rochelle, qui fait partie des, des signataires de de cet accord et qui est labellisé aussi des DRS comme d'autres établissements euh, et on fait partie aussi d'une alliance européenne, donc pilote une alliance européenne où on a des initiatives étudiantes qu'on est en train d'animer justement sur ces questions là avec des mobilités, euh, des groupes d'étudiants qui commencent à, à échanger et euh, un peu dans la logique de ce qu'a qu dit tout à l'heure la collègue d'Evry euh, moi je vous propose qu'effectivement on travaille ensemble parce qu'on a des moyens dédiés euh, à cette université européenne euh, là-dessus, on voit bien que vous avez un collectif qui est quand même contraint et réduit et je pense qu'en travaillant avec nos, nos VP étudiants euh, qui sont aussi engagés dans l'université européenne, on doit pouvoir en tout cas avec les différentes universités euh, signataires qui sont universités européennes, je pense qu'on doit pouvoir euh, relayer votre initiative et voir comment peut-être certains des engagements euh, peuvent être partagés avec nos partenaires, nous en ce qui nous concerne dans un neuf, euh, dans différents pays européens sur des questions littorales, donc je pense qu'on peut, euh, on peut euh, vous aider peut-être, euh, et aussi nous, ça peut nous permettre d'animer aussi euh, plus efficacement avec nos BDE les, euh, les actions des, des, des étudiants. Ouais, merci beaucoup pour, pour ce retour et, et cette proposition, donc euh, bah, pareil on, on reviendra vers vous et c'est très preneur et, et on, on, reviendra, on reviendra pour en discuter. Merci. Véronique Mallet, DGS de Grenoble INP. Alors, nous, on est venu en binôme puisqu'on avait la possibilité. Donc, euh, je vais passer la parole à Isabella Zin, notre vice-présidente de développement durable. Merci, euh, Véronique. Oui, moi, je voulais euh, rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit euh, par euh, le DGS de La Rochelle et en tout cas par, par d'autres. Euh, il me semble vraiment important que vous essayiez de faire des liens avec euh, les, les dispositifs qui sont déjà présents dans les universités. Et, euh, enfin, Moi, je pensais en particulier également à notre euh, université européenne, UNITE, euh, avec toutes les initiatives que portent les étudiants, que portent les associations étudiantes, euh, que peut porter l'établissement, euh, en particulier euh, sur, des, sur des aspects euh, autour du DDRS. Et donc, euh, et typiquement, EcoCampus, pour moi, c'est l'occasion de porter euh, ces, ces thématiques et votre, votre CTES au sein d'EcoCampus. De, tu disais on ne va pas rajouter un événement, je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas faire un événement ensemble Pourquoi ne pas avoir un atelier ensemble pourquoi, euh, voilà. Oui, oui bah, c'est sûr que c'est des questions qu'on se pose. Il y a eu bah, il y a quelques, bah, hier matin, si je ne me trompe pas, une réunion justement pour la constitution de, des déco-campus, on était présents. Euh, et, puis, euh, et puis justement on essaie de, de voir un peu ce qu'on peut apporter à cet événement et c'est sûr que nous on aimerait bien quand même prendre part à cet événement en fait au début on avait, on avait envisagé de faire un événement à part qui soit à la suite et qui, euh, et qui permette de faire un retour d'expérience justement en essayant de rassembler encore les établissements signataires et puis d'essayer de, de, de, de, enfin, voilà, vraiment d'échanger de, autour de quels sont les, les points de blocage euh, Qu'est-ce qu'il y a à remonter Quelles solutions on peut apporter Et puis bah, c'était vraiment l'occasion d'essayer d'inviter d'autres des, des, bah, partenaires européens. Euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que c'est est, voilà, en discussion. Euh, on, est, on est quand même un petit collectif. On a voulu, euh, bah, on, est, on est à l'échelle, enfin euh, voilà, on a voulu en tout cas agir à l'échelle nationale en France. Euh, on a eu une proposition, du coup, dont, dont j'ai parlé au, au début, euh, au début de cette année, sur euh, une ouverture européenne. Et en fait, on voit que au final. Euh, on a quand même des limites aussi à, à s'étendre à ce niveau-là. Et puis déjà, si euh, tous les établissements signataires font euh, une grande dynamique et font beaucoup de progrès euh, sur ces, gens, ces enjeux, déjà nous, ça nous ira déjà, déjà bien. Euh, bien sûr, ce n'est pas suffisant et bien sûr, ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose au niveau européen. Mais voilà, c'est peut-être aussi euh, pas forcément que à nous de, de, de porter ces projets-là. Mais en tout cas, c'est intéressant et on va, on va essayer d'en discuter entre nous et de, et de revenir. En tout cas, sur la porte EcoCampus est largement ouverte. Il y a des ateliers qui seront proposés euh, sur la partie euh, internationale et en particulier européenne. Et euh, j'en profite aussi, vu que je suis là, euh, invité euh, par ce, que, ce colloque euh, de DGS, qu'on souhaiterait aussi avoir un retour euh, de, de ce colloque au sein de d'EcoCampus pour, euh, pour avoir le point de vue euh, des DGS. Voilà, et puis, ben, nous, on, on recontactera l'association à ce propos. Ben, nous, pour la même chose, de toute façon, on a envie d'être de, de, présent quand même avec au campus pour porter la voix étudiante qui, euh, au final, on a vu dans la pré-programmation qui n'est pas forcément très entendue. Et euh, c'est aussi le retour qu'on a, qu a pu faire. Mais, euh, mais voilà, du coup, nous, c'est aussi l'objectif. Et on, de toute façon, on sera présent et on essaiera de, de porter notre voix. Oui, encore, encore oui. une question. Je, je, oui, je peux. Oui bonjour, donc moi je suis Anne Nouguier, je suis secrétaire générale d'une école de design à Paris, l'ENSCI. En fait c'est plus une demande de précision. Euh, donc si je comprends bien, là c'est une initiative étudiante qui a été euh, relayée euh, largement dans plusieurs universités et établissements et qu'à ce jour il n'y a pas le relais avec les élèves élus dans les, et toutes les instances qui existent dans les établissements, c'est bien cela alors oui, bah c'est vrai qu'on a été en contact avec quelques, avec quelques, quelques élus étudiants. Euh, on est en, en, enfin, on essaie de, de faire porter un peu ce, ce message-là. Alors c'est surtout le RESSE qui est plus présent de ce côté-là. En fait, nous, on se positionne plus en lien avec euh, les, les directions, avec euh, les, les directement le, le personnel administratif des établissements et vraiment avec les étudiants euh, le réseau c'est beaucoup plus complet à ce niveau là sur sur le réseau étudiant avec plein d'associations justement qui sont dans, dans ce réseau là et, euh, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on qu discute ensemble d'essayer de porter ben là on a en fait on a, on a rejoint même le, le réseau il, il y a quelques semaines où on a essayé de voilà on essaie de, de, de se grouper un peu et justement de faire passer l'accord de grenoble comme un moyen pour les étudiants de faire remonter euh, ces, ces enjeux-là au niveau euh, des, des, des directions, des, des administrations. Et, euh, et c'est vrai que c'est un projet de, de prise en main. Alors euh, voilà, on est encore sur des projets de faire une vidéo pour justement essayer de, de dire, euh, bah, voilà, ça existe, euh, prenez-le en main pour pouvoir essayer de faire pression sur vos établissements euh, par, par en bas. Quoi. Bah oui, parce que justement, les élèves lui siègent dans les instances, que ce soit les CHSCT ou les conseils d'administration, et c'est souvent là que les discussions et que les décisions se prennent. Donc euh, voilà, je voulais juste avoir besoin de ce point d'éclaircissement. Merci. Oui, complètement, merci. Je propose qu'on qu conclue à, à ce stade, puisque à 11h30, on a la, la conférence 11h30 précise de, de Jean Jouzel. En tous les cas, un grand merci pour votre intervention et ce que vous avez présenté. Un grand merci aussi de nous avoir réveillés en début de séance. Après tout, voilà. Et puis, euh, manifestement, il y a pas mal de pistes à creuser encore. On a bien compris effectivement les, bah, les contraintes tout simplement liées euh, euh, au nombre d'étudiants voilà, qui participent très concrètement. Euh, vous êtes sur un mode euh, bénévole, donc c'est pas simple en tous les cas. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, enfin, vous êtes en école d'ingé en plus voilà, donc on connaît aussi les contraintes des, des, des programmes de formation en école d'ingé. En tous les cas, vraiment un grand merci. Surtout, bon courage et vraiment pour ce type d'initiative. Euh, moi, enfin, à titre personnel, vraiment, je vous en félicite. Hein. Merci ah, beaucoup. Merci à vous.